Bonjour à toi chers spectateurs, euh, le DCEU n'est pas mort, il semble être encore en vie puisque DC et Warner continuent de faire des films dans celui-là et on parle du dernier né de cette franchise qui se nomme Black Adam réalisé par Romain Colette Serra et je sais vraiment pas comment vous faire simplement le résumé euh, disons que nous sommes dans un royaume qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe au sein de l'univers d'ici. Euh, qui est peuplé d'une myriade d'habitants qui sont malmenés par euh, un groupe qui veut exploiter les ressources minières de cet endroit là. Et au milieu de ça nous avons une légende, celle d'un champion qui aurait, il y a 2600 ans avant notre ère, sauvé le peuple de la tyrannie et de l'oppression. Euh, et ce peuple va potentiellement refaire appel à lui, et il s'appelle Tête Adam. Mais c'est Black Adam, hein, c'est pas un autre personnage. Je savais vraiment pas comment résumer le film. Bon, tu dis que c'est Black Panther, mais en version Wish. Oui, un <rire> peu. Euh, Black Panther. <rire> ou... <rire> non, mais t'as pas, pas, pas, pas, si pas si tort que ça, malheureusement. Et pour en parler avec moi, bah, il avait fait Shazam avec moi il y a voilà. quand même un petit moment. Si euh, le film de, a trois ans, Ouais, il y a trois, trois ans, du coup. Ouais, c'est ça, donc ça fait un petit moment, donc je me suis dit, bah, vu que ça fait partie du même univers et en préambule de Shazam 2, je me suis dit que j'allais te rappeler, comment voilà. vas-tu Renan Très bien, ça fait bizarre de te voir en dehors d'une vidéo sur un Disney, <rire> c'est presque surprenant euh, Comment évoquer ce film euh, Ça fait un petit moment qu'il traîne dans les cartons euh, de DC et de Warner avec tout ce qui s'est passé durant les dernières années, que ce soit les problèmes avec la Snyder Cut, que ce soit les problèmes avec tout le studio qui est remanié, que ce soit la question de est-ce qu'on reste dans l'univers DCU ou est-ce qu'on repart de zéro, euh, est-ce qu'on continue à faire des films ou est-ce qu'on arrête on ne savait pas vraiment ce qu'allait donner ce film, en tout cas, euh, on avait quand même un mec qui s'était ultra investi derrière, qui se nomme Dwayne Johnson, qui est quand même producteur du film, qui est allé piocher un réalisateur avec qui il avait déjà travaillé pour s'occuper du projet, donc le mec était ultra investi, ce qui je pense a fait tenir le film, parce que sinon, on va pas se mentir, euh, ça fait partie de ces nombreux films qui auraient été un bon postulat de départ, et qui au final auraient été mis dans un carton et abandonné parce que, bah pas le temps de faire ça. On se retrouve avec un film qui a mis quand même beaucoup de temps à venir, qui est passé par beaucoup d'étapes de remontage, parce que je crois que le premier montage du film devait faire 2h30, et, et que là on est sur un film d'à peine 2h. Ça prouve bien que soit euh, le film, il y avait trop de choses dedans, soit c'était pas très utile, soit ils ont voulu faire autre chose. Bah, bref, je sais pas, on se retrouve avec un espèce de film hybride qui sort dans une période un peu bizarre en plus cinématographiquement parlant, parce que octobre, sortir un film de super-héros, je vois pas trop l'utilité. Mais bref, il est là. Euh, je vois pas quel autre contexte placé, Je me tourne vers toi. Ronan, qu'as-tu pensé de Black Adam Alors, j'étais un peu méchant sur le, la présentation. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment. Parce que bon, ça, ça se regarde. Mais c'est vrai que. Pff, ouais, c'est bordélique. Un peu à l'image du DCU d'ailleurs. Moi perso, j'ai toujours pas compris dans le pas. À part Shazam, Black Adam, quelques, quelques projets qui je sais qui sont canons, mais sur le reste je suis me... <rire> complètement perdu. <rire> du coup je sais pas ce qu'il faut regarder pour suivre le truc. Enfin, bon, ah ouais non plus. Et en fait, moi pendant tout le film, il y a un moment où je me suis dit j'ai raté un truc. Ou... J'ai eu cette espèce d'impression. Alors que. Pas du tout. Non mais t'as l'impression de débarquer à l'épisode 4 C'est ça, alors qu'en fait. D'une saison que t'aurais pas suivi. C'est ça. Et euh, donc on nous présente des personnes. Enfin, on nous présente. Non, on, on, on nous jette. On, on nous jette des personnages comme ça, vas-y, démerde-toi. Alors, je pense qu'à mon avis, ils ont dû se dire, c'est bon, euh, le cinéma, on s'en fout, les fans de comics, ils vont kiffer, ça suffit. Voilà, et en fait, bah, quand t'es pas fan de comics, t'es là, tu fais, c'est qui ça <rire> tu vois Enfin, c'est qui ça Et du coup, t'as aucun attachement au personnage parce que tu le connais pas, tu, tu, pas des... tu ne connais pas ses conflits personnels, tu n'as rien de il enfin, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de soucis comme ça. Le, le film repompe absolument tous les poncifs du genre, mais qu'on a déjà vu 25 fois, sans, nous, sans nouveauté de mise en scène en plus, donc à part deux trois trucs, notamment avec le personnage de Cyclone que j'ai trouvé pour une fois un peu original dans le dans sa dans le design, dans ouais. le design visuel. Mais sinon, tout le reste, j ai, j ai, pendant tout le long, j'ai fait bon, bah ok, ça c'est Black Panther, ok, ça c'est Captain America, ok, ça ça vient de trucs, ça ça vient, ça c'est Terminator 2, ça c'est machin, enfin en gros, c'est je suis fan de tel film, tel film, tel film, je vais prendre ça, ça, ça, ça, et hop, je fais un patchwork avec. Et bon, ça se tient vaguement, quoi, c'est sans plus, j'ai envie de dire, et encore. <rire> Avec, avec tout ce dernier segment où tu as l'impression que ça a été rajouté euh, un peu à la va-vite. Voilà. Mmh. Alors je vais être sincère avec toi. J'ai pas envie de détester ce film. Bah moi, non, vraiment. Oui. Mais je le trouve nul. Sur énormément d'aspects, je le trouve nul. Mais j'ai été diverti. C'est ça. C'est grand paradoxe. J'ai l'impression d'être au milieu des années 90, de voir Demolition Man, de me dire putain, qu'est-ce que c'est con, mais de bien m'éclater devant. C'est ça. Mais à la fin de me dire, est-ce que il va vraiment rester Non. Donc, euh, je sais vraiment pas quoi penser de ce film. On est sur un, un truc, un espèce de, de pseudo-objet cinématographique qui se voudrait très divertissant et qui l'est par la mise en scène, mais ça c'est un point sur lequel on reviendra plus tard, mais qui est scénaristiquement parlant, peut-être l'un des pires scripts que j'ai vu depuis très longtemps dans le monde du blockbuster. Et Dieu sait que j'envoie des blockbusters où je me dis, c'est nul, c'est débile, c'est crétin, mais où derrière tu peux te dire, ah potentiellement il y a une métaphore, ou un personnage qui arrive à être un fil rouge, ou un personnage auquel je vais avoir une certaine attache, un truc comme ça. Là, c'est vide. Mais profondément vide, avec à aucun moment la moindre ambition de vouloir nous raconter un semblant d'histoire. Et je parle vraiment d'histoire, parce que vous voulez un fil rouge, vous en avez un, il est là. C'est Tête Adam, c'est le fil rouge de ce film. Il n'a aucun autre objectif que d'être le centre de la dramaturgie et de servir, d'amener le film d'un point A à un point Z. Mais au milieu de tout ça, vous avez des personnages qui ne sont à aucun moment développés, qui ont des liens plus ou moins bref, genre un frère et une sœur, genre une mère et un fils, genre euh, un peuple et une société de justice euh, qui, qui Mais... sort de nulle part. <rire> et on a l'impression que dessus, on a un réalisateur qui se dit « Ok, il n'y a rien qui n'a de sens, tant pis, essayons d'être fun, essayons d'être divertissant et amenons vraiment de l'action quasi toutes les cinq minutes. » C'est le seul moment de bravoure que je trouve au film, c'est qu'on a un réalisateur et un acteur qui se sont dit « Ok, ça n'a aucune logique, faisons en sorte que les spectateurs s'amusent. » C'est ça, d'ailleurs le personnage n'évolue quasiment pas du début ah à non, la fin, enfin non, mais... il évolue un petit peu Pardon. Euh... Oh du ah, bah, oh, donc qu'il euh... faudrait peut-être que j'arrête de taper des gens, et bah, je vais me calmer peu, Un tout petit peu, mais euh, bon euh, la, la dernière réplique du mec c'est personne pourra m'arrêter Ok d'accord, on voilà. a compris, t'es comme au début quoi Ah il n'évolue pas euh, je te propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on voilà. se plonge dans le scénario, donc avec des personnages qui sont euh, écrits par Otto Binder et Zissi Beck, donc les créateurs de Black Adam, et le scénario est écrit par Sorab Noshivrani, euh, Rory Haynes et Adam Skidkill. Merci les réalisateurs de choisir des scénaristes qui ont des noms compliqués. Euh, bah moi ça va être simple, je trouve qu'il n'y a pas de scénar... Ouais, ou c'est est... très méchant, c'est très méchant ce que je ouais, dis, parce qu'il y, a... y a quand même un scénar, mais je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Mais en fait, on, prend, on a l'impression, comme, comme je disais tout à l'heure, ils ont, ils ont pris un truc à cocktail, ils ont mis plein d'idées dedans, ils ont secoué, ils ont fait voilà, hop, cocktail. C'est comme si c'était une intelligence artificielle qui avait pioché des trucs et fait hein. un truc à peu près... Euh... Mais tu évoquais en dehors de la vidéo que, que c'était Dwayne Johnson qui était vraiment allé chercher Romé Colette Serra en tant que réalisateur ouais. pour, écrire, pour mettre en scène le film, parce qu'il avait décidé d'en faire son réalisateur attitré. Je pense qu'il est aussi allé chercher de l'autre côté Adam Skidzel, qui est le scénariste de Rampage, oui. dans lequel Dwayne Johnson avait joué. Bah C'est pas Qui n'était pas un brio de scénario, mais qui avait au moins le mérite d'assumer un côté très débile, et du coup de devenir presque un immense jeu vidéo défouloir de 1 heure et demie. Donc tu pouvais lui pardonner. C'est difficile de pardonner ici un scénar écrit par trois mecs, basé sur un personnage dont il y a des histoires derrière à raconter, donc potentiellement une vraie profondeur, et de voir qu'ici, à aucun moment ils se disent, allez amenons de la profondeur. Non, c'est un mec et il a été vaguement un champion à une époque. Et d'ailleurs, accessoirement, grosse blague, les bandes annonces ne te révèlent même pas un minimum, en fait, de cette histoire. Ils te révèlent tout. Parce que moi, du coup, j'ai vu la bande annonce, on me dit, euh, « Ils ont tué mon fils, je vais me venger. » Je commence le film, « Ah bah ben, en fait, ils n'ont pas tué son fils. » Mais si, mais en fait c'est la révélation de milieu de film, sauf que vu que la bande-annonce, ils se sont foirés, bah du coup il n'y a même pas de profondeur dramatique avec ça. Eh J'ai bien fait de ne pas voir les trailers du coup. Ah, non, non, <rire> c'est un sketch. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a des scénaristes qui ont voulu amener, je sais pas, est-ce qu'ils ont voulu amener de la profondeur parce qu'on leur a dit, ah si vous montrez ça directement, ça va pas marché, ou est-ce que c'est les mecs qui ont fait la bande-annonce qui se sont complètement craqués et qui se sont dit, hop, on a fait une couille, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer à quel point il y a peu de reconnaissance par rapport à l'envie de la part de ces scénaristes de vouloir ramener de la profondeur, c'est-à-dire que la profondeur, elle n'est pas vraiment là. Après le twist, le twist on s'y attend de toute ah façon, ben, parce que tout à le, dîner tout dîner le dîner. film, on se dit... Attends, le mec, ça a été un champion, mais genre, il est en colère, il tue des gens, il y a un truc qui va pas dans les Et puis rappelons-nous que tout le monde passe son temps à dire, oh, il cherche une vengeance, oh, il cherche une vengeance. Mais les gars, dites-le nous tout de suite, parce que vous le gardez ça comme si c'était du mystère. Sauf qu'en fait, non. Non, puis même, de toute façon, dès la scène d'intro du film, tu vois le père qui est dans l'ombre, on ne voit pas son visage, je me suis Mais tu reconnais sa voix. En fait, c'est lui. C est, c est <rire> mais en fait, c'est ça le gros problème de scénario. C'est qu'il voudrait être mystérieux, et garder une certaine forme d'ombre autour du personnage de tête Adam et donc par ainsi de suite créer une certaine forme d'évolution et de crescendo dramatique ce qui ferait que du coup là, la montée en puissance, on l'aurait sauf que vu que tout le monde passe son temps à faire du teasing dans un propre film j'ai limite l'impression que tous les trois quarts du temps les mecs se tournent vers moi et disent attention, il va y avoir une révélation, mais on ne te la dit <rire> pas tout de suite et le problème c'est que du coup moi en tant que spectateur je ne me dis pas que je suis en train de regarder un film écrit par des mecs. Je me dis que ce sont des mecs qui sont directement en train de me parler à moi. Et de me dire, non, non, reste en tension. On va te révéler des trucs après, mais on veut pas le faire maintenant parce que sinon, ça aurait pas vraiment d'utilité. Ouais. Et que dire après, en plus Moi J'aurais un, un autre point à dire que j'ai vaguement évoqué au début. Ces personnages, quelle est leur utilité selon toi dans ce scénario ça dépend lesquels De tous les personnages. Vraiment, à part tête à dame, tous les personnages. Est-ce que t'as pas eu cette sensation profonde du début à la fin que c'était juste des fonctions Ah oui, non, ça, clairement. C'est des, des... Oui, c'est des accessoires. Mais c'est triste En gros, t'as le personnage principal et les autres, c'est des... ouais, c'est, Oui, c'est ça, c'est des accessoires. C'est, tiens, il faut une scène d'action là pour qu'il pour qu se tape dessus. Bah Tiens, on va mettre un super-héros qu'on n'a jamais vu avant... Et puis il va se taper dessus pendant trois plombes dessus. Euh, finalement, après, on a besoin que les super-héros soient à plusieurs pour se taper contre un gros méchant. Donc allez, hop, on va... Ouais, c'est effectivement beaucoup... Ah euh... moi, ça me gêne vraiment. Parce que le pire, c'est que tu l'évoquais un petit peu en préambule, en évoquant le fait qu'on dira vraiment un gros patchwork. Cette Justice Society, c'est pas juste les X-Men Si, bah, avec le manoir au début, c'est exactement ça mais en fait on sait même pas d'où ils sortent on sait pas d'où viennent leurs pouvoirs du genre ils, ils arrivent ouais on a des pouvoirs machin euh, on sait pas qui ils sont il y en a un il y a une histoire de, de son de costume de son père on sait pas qui c'est bah si on voit son père sur le télé son oncle pardon sur le son téléphone oncle, qui lui mais dit on sait pas qui il lui dit Eh, hey, tu as aimes pas mon costume espèce de petit con hein <rire> oui mais d'ailleurs il sert à rien ce personnage enfin est-ce que tu est-ce que ouais, enfin, franchement à part Black Adam est-ce qu'il y a un personnage qui sert à quelque bah, chose à la, à la rigueur on peut on peut avoir euh, on, peut, on pourrait garder les quatre personnages qui gravitent autour là les deux euh, ouais docteur, les deux ré, les deux réfugiés docteurs. Fate, oui, Dr. Fate, pas Dr. Strange, <rire> Genre, on va y venir parce qu'il va falloir. Dr. Fate, le, le... le Carter Machin, je sais pas comment il s'appelle. Le, le Faucon super... Wish, voilà. le Faucon mythologique. Lara Croft et, euh, et son fils. Et, et l'enfant le, et dans Shazam, ouais. qui est devenu Exactement euh, ça. égyptien. Exactement, mais je l'appelle Lara Croft parce qu'au tout début, il y a un plan où la caméra recule et on la voit de dos et j'ai fait. Franchement, la... sérieusement, vous avez fait ce truc-là. Ah ouais, non, non, mais c'est problématique. Mais du coup, moi, c'est la vraie problématique que je me suis posée, c'est que du coup, en tant que spectateur, je n'ai pas envie de m'investir dans cette histoire. Exactement. Je n'ai pas envie de, de voir jusqu'où vont aller ces personnages. Ce qui ne veut pas dire derrière qu'on n'est pas divertis. Encore une fois, on viendra, mais c'est grâce à la mise en scène. Mais vraiment, en termes de pure écriture, j'ai la sensation de voir un mec mis sur un piédestal et autour gravitent des espèces de pions qui vont plus ou moins avancer près de lui ou reculer. Mais à aucun moment, je n'ai ressenti un vrai investissement émotionnel. C'est ça. Et moi, ça me gêne vraiment parce que si tu n'as pas ça, tu es devant, ce que j'évoquais au début, une coquille vide. Mm. Et le problème, c'est qu'une coquille vide, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est, je vais dire, un escargot avec un beurre d'ail. S'il y a juste le beurre d'ail et pas l'escargot, bah, c'est encore plus chiant, quoi. Quelle mm. tristesse. En termes de mise en scène, donc Rome et Colette zera dont il s'agit de la deuxième collaboration avec Dwayne Johnson, mmh. mais tu l'évoquais au début, je pense que Dwayne Johnson a un groupe de réalisateurs qui gravitent autour de lui, c'est-à-dire qu'il y a Romé Coetzerra avec qui il a fait John Gunn Cruise, mais on peut aussi parler de Rosson, turber Marshall avec qui il a fait quand même 3-4 films mmh. donc il a quand même son après, groupe de réalisateurs après, après, qui gravitent autour de lui. C'est pas inhabituel à Hollywood. Il y a des réalisateurs qui ont leurs acteurs fétiches. Ou mais ça se fait de moins en moins, Ça se fait de moins en moins les réalisateurs avec les acteurs fétiches. Qui ah, fait que dépend, voir hein, ça quand même, c'est un tu, peu. Même surprenant. dans le monde des séries, tu prends Ryan Murphy, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ah, hein, ah oui, mais c'est le monde des séries. C'est un monde séries, moins ouais. contraint au cinéma. Je peux t'assurer que tu vois de moins en moins des réalisateurs comme genre le duo Martin Scorsese, DiCaprio, ou des mecs comme ça qui reviennent réellement ensemble. Donc c'est un peu rafraîchissant en un sens déjà d'avoir ça. Et derrière, je trouve que Romé Colette Serra, disons que c'est le réalisateur qui rentre parfaitement dans la petite case du Yes Man, mmh. avec un minimum de créativité derrière. Parce que je ne vais pas non plus dire que Black Adam est un film qui est lisse, parce que ça n'est pas le cas, ça l'est sur d'autres aspects, mais pas vraiment en termes de création cinématographique, parce que je trouve que romé Colette Serra a tout de même quelques petits instants de flamboyance mmh. qui sont pas exceptionnels non plus, mais qui permettent au film de se tenir. Je pense à cette première grosse baston entre Tête à Dame et euh, tout le groupe là de l'anti-gang de je sais pas de l'armée, Herzat ou C'est un anti-gang, mais ils ont dit euh, ça marche pas, l'intergang. L'intergang, voilà. voilà. Mais cette baston-là en extérieur, elle a son petit cachet. Elle a quand même sa petite esthétique, son petit truc qui fait que ça fonctionne bien et où je me dis « Ah, quand même, il y a un petit quelque chose ». Et il y a plein de petites séquences comme ça où je me dis quand même par rapport à tout plein de réalisateurs aujourd'hui qui ont tendance à filmer l'action de manière très bâtarde et très vague et parfois même de manière complètement illisible, au moins, Colette Serra, il arrive à faire en sorte que ce soit lisible, entraînant et fun. Mmh, ça. On ne peut pas lui reprocher au moins de réussir à vouloir divertir le spectateur, mmh. ce qui est quand même une bonne chose. Après dans le visuel, euh, alors déjà j'ai du mal à voir la différence entre un Black Adam, à part le fait qu'il y ait les yeux lasers, mais c'est le même que Superman quasiment. D'ailleurs dans les combats ça se retrouve, on a exactement les mêmes genres d'actions, de, de, genre tiens je vais soulever un mec et puis je vais le lâcher de haut, ou je vais aller très vite voler dans tous les sens. Il y a un... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le film reprend énormément de poncifs hollywoodiens, jusque dans ses designs. Euh, donc je sais que dans les comics, pour les fans, parce que sinon les fans vont m'incendier, je sais que dans les comics, c'est Doctor Strange qui a pompé sur Doctor Fate. Mais au cinéma, c'est Doctor Strange qui est arrivé en premier. Donc il aurait fallu trouver des idées de mise en scène qui le différencient très clairement. Or là... Ils ont repris l'effet miroir de Doctor Strange. L'effet miroir est repris avec juste effectivement des contours dorés pour faire un peu différent. Mais sinon, pareil, le dédoublement c'est le même. Enfin, euh, il y a vraiment quelque chose... Enfin, c'est vraiment... Enfin, de toute façon, le mec, dès que je l'ai vu débarquer, j'ai fait « Doctor Strange, c'est ça Le mec, c'est un britannique, il a une barbichette et il a une cape avec un... » Enfin bref, c'était exactement la même chose. Ouais, non, non, non c'est très problématique. Mais je pense effectivement que c'est parce qu'ils ont voulu être comiques, à... je dis toujours comique à curie, fidèle au comiques. Euh, donc pourquoi pas, éventuellement, mais là, on est dans un cas où on a les deux maisons qui s'affrontent au cinéma, et où, bah, désolé, c'est Marvel qui est arrivé en premier sur le plan du magicien, quoi, donc fallait être un petit peu créatif là-dessus. Euh, là où, par contre, euh, Cyclone, qui est clairement une réponse de tornade, alors je sais pas qui est arrivé en premier dans les comics. Où là, ils ont créé quelque chose de différent. Et où, du coup, pour le coup, j'ai fait « Ah, c'est joli, c'est sympa à regarder, il y, y a des idées. » Mais pareil, Atom Smasher, c'est Ant-Man. Oui, tout à fait. Euh, et l'espèce le, de faucon, je n'arrive pas à me rappeler de son nom, euh, Carter. Du coup, euh, bah, c'est euh, euh, le faucon de Marvel, sauf qu'il a une, un, un costume plus un mythologique, mythologique au lieu d'un costume technologique. Mais, Mais sinon, sinon c'est à peu près la, la même base. C'est de la, de la même fonction de personnage, etc. Et... et euh, du coup, ça, ça crée des problèmes de mise en scène, même si c'est divertissant, où pendant tout le film, tu passes ton temps à te dire Bon, bah ça, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà vu, ça, ok, pareil, ok. La seule différence avec Dr. Fate, c'est qu'il est capable apparemment de faire de la télépathie de loin, que, ce que Dr. Strange n'a pas l'air capable de, de faire, du moins pas, pas pour l'instant, mais comme il y a de la magie, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein, oui, euh, tout à fait. Regardez la force avec Star Wars ces derniers oh, temps. Oui, oui. <rire> mais. Euh, mais voilà, en, ter en termes de mise en scène, il y a ce problème-là. En termes de, de, de qualité visuelle, moi, j'ai eu un gros problème avec les Les, les doublures CGI Ah, les doublures CGI, mais... Mais il n'y a pas que dans Black Adam, hein. c'est global dans, dans chez DC. Moi, je t'avoue que dernièrement, j'ai eu vraiment une douche froide sur un film qui s'appelle Beast avec Idris Elba, où là, les doublures numériques se voient à 10 km et où c'était l'enfer. Donc là, j'avoue que je passe un petit peu plus, mais ça se voit bah en fait, moi, j'arrive même à voir la transition entre l'acteur réel et la CGI. C'est-à-dire que normalement, c'est censé être invisible. Sauf qu'en fait, il y a un problème avec l'animation des personnages. Pas tellement leur, leur qualité visuelle, puisque c'est... Non, non, non. Mais l'animation est tellement ratée que tu vois tout de suite ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Genre, euh, Pierce Brosnan qui joue le Dr. Fate, il met son casque, il lève les mains. Tu sais que c'est passé en CGI parce que les doigts... Les, les, mains, elles ont, les, les mains, vous regardez toutes vos mains, elles ont des mouvements très... Euh, comment dire Un saccadés, peu saccadés. Un peu saccadés ouais, voilà. si, si, ça. Là, là c'est tout C'est tout tout mou. On dirait, du, on dirait du dessin animé. Et, et ça ne marche pas. Ça peut marcher dans un dessin animé, pas de problème. Dans un film d'animation, ça marcherait. Mais pas là. Là, on est dans un film live et ça ça se voit à mort. Et... Euh, Enfin, on peut reprocher ce qu'on veut, effectivement, dans Marvel aussi, il y a des problèmes de VFX, mais mais j'ai pas voit eu moins. ce problème-là, de... il n'y a pas de problème d'animation, peut-être ça dépend chez Spider-Man un petit peu de temps en temps. Ouais, mais ça se voit moins parce que euh, les mecs, ils ont des équipes de fous, mais qui sont en train de faire des burn-out, donc euh, c'est <rire> peut-être le problème, C'est peut-être que chez Warner, ils les font moins faire de burn-out, et donc du coup, c'est... Voilà. Un petit peu bâtard, mais ça fonctionne peut-être un peu mieux. J'en sais rien, mais euh, bon, après, chez Warner, euh, ils sont capables de te virer hein, oh, oui, une équipe alors que le film est fini. Hein oh, oui <rire> On aime, on aime. D'ailleurs, ça, ça m'inquiète un peu pour la suite du DCU, parce que, ok, ils ont, ils ont limite mis les bases pour des suites, etc., Sauf que du coup, avec le nouveau boss de Warner, est-ce qu'ils vont vraiment les faire hein Ah bah ça c'est la vraie question. Mais après, on a beaucoup pointé du doigt des choses négatives là, dans la mise en scène, mais c'est bon de rappeler que quand même, même si on a vu plein d'incohérences, de petits problèmes et de choses comme ça, on ne s'ennuie pas. Non. Et ça reste un film de deux heures, ce qui est quand même bon. Oui, oui le, le, même film, bon le film passe, passe sans problème. Les deux heures, enfin moi je ne les ai pas vus passer, donc ça au moins, pour ça, il n'y a aucun problème. C'est juste effectivement quand on prend le recul et qu'on se pose et qu'on réfléchit à ce qu'on a vu... Oui, voilà, il y, y a des problèmes. Oui, c'est ça. Mais pour autant, ça reste quand même un film qui, pour son postulat, pour ce qu'il a à nous proposer et pour ce qu'il est en termes d'écriture, reste quand même ce genre de long métrage que j'ai envie de mettre dans cette case où tu sais que c'est extrêmement mauvais, mais pour autant, tu ne peux pas dire que tu t'es foncièrement ennuyé devant. Voilà. Parce ça. que tu t'amuses, tu trouves euh, l'ensemble assez divertissant. Tu te dis, oh, bah d'accord, c'est con, mais euh, why not C'est ça. C'est En gros, tu as des films où tu sais que c'est nul. Dès le départ, tu sors, t'es énervé parce que tu as vu une vraie bouse. C'est ça. Là, tu sors, bon, tu te dis, c'était sympa. Ouais. Mais une, avec le recul, tu te dis, oui, bon, ben, je le verrai qu'une fois, quoi. Tout à fait. Mais euh, bon, outre le problème VFX, il y a des problèmes de montage de partout. Enfin, moi, je l'ai vu en VO, il y a des problèmes de synchro -labial. Encore que ça qu'il y en ait en VF, c'est normal. En VO, mais en VO c'est. quand même. Il y a des problèmes de euh... synchro labial, il y a tout un dernier tiers de film, j'en parlais au début, j'ai l'impression que je ne sais pas si ça a été rajouté ou re-shooté. Mais j'ai l'impression que à partir d'un hein. certain point, un certain point, moi j'ai cru que c'était la fin, j'ai fait.. Ah, bon, ok. Et finalement c'était pas la fin. Et toute la section qui est après, j'ai l'impression que tous les acteurs ils ont fait. Moi j'ai fait mon taf, j'en ai rien à foutre. <rire> tu m'offres une belle transition pour parler du casting Parce ouais. que je trouve qu'il y a quand même un problème avec ce casting On va tout de suite évacuer le vraiment bon de ce casting Dwayne Johnson, même s'il si revient à ce qui a fait le début de sa carrière Qui n'était pas ouf, à savoir jouer de monolithe Il s'en sort bien ouais. Il dégage quand même quelque chose Il y a du charisme, il y a du fun il y a, il y a vraiment ce côté très décomplexé de Je sais que je suis juste une montagne de muscles Mais c'est pas grave, je vais quand même m'éclater Je vais la jouer à fond Donc tu as envie de dire, why not mm. J'ai bien aimé Pierce Brosnan aussi. Pierce Brosnan est bien, parce que c'est Pierce Brosnan. Il y a voilà. ce, oui, charme oui, ce, ce charme irlandais, C'est la... celui qui a les répliques les plus, oui. les plus cinglantes, celle oui, qui t'arrache un qui sourire le, le Plus facilement, c'est celui qui passe le mieux, honnêtement. Parce que derrière, Alors là, on va commencer à rentrer dans ce qui est un petit peu problématique. Noah Sentino dans le rôle de Atom Man. Non. Non. Il... En, non. Fait, en fait, t'as l'impression de voir un gringalet. Bon, en fait, c'est pas un gringalet, hein, il est musclé, mais... T'as l'impression de voir le, le un, un, un ado qui débarque là-dedans et tu fais Oui, t'es pas crédible Excusez-moi, seriez-vous la caution Spider-Man du film Ouais, ouais c'est presque ça en fait, mais euh, pff, non, il est pas crédible une seconde ah, Il non. sert à rien mais tout comme on peut mettre dans mais... le même panier Quintessa Swindell qui joue donc... Ouais euh mais je pas trop mal encore. Pff, ouais mais je la trouve pas folle. Mais pareil, quoi. Elle, est, elle est mono... Enfin, ouais. c'est ce sont les deux... De toute façon pour moi ce sont les deux personnages qui servent le, le moins dans le film. On aurait pu les enlever que ça changerait rien. Mais on tout. peut même dans le même, même dans le panier Aldis Hodge qui joue donc euh Carter ou Oak je sais pas quoi... Ouais mais lui fait un peu plus avancer le... Ouais le mais scénario, même lui en termes de jeu tu vois je l'ai pas trouvé très investi ah, oui. tu vois. Il m'a beaucoup fait penser à... Euh, J'ai vraiment pas envie d'écorcher son nom, donc je vais euh, m'épargner ça. Mais celui qui jouait euh, Black Mamba dans euh, Aquaman, dans le Alors, sens je où je trouvais... Eh ben, je trouvais que tu vois, il avait un peu la même envie de vouloir être le même héros ultra charismatique et très badass, sauf que Black Mamba, il y a ce côté méchant et donc l'acteur pouvait vraiment s'éclater avec le ah. jeu autour de ça. Là, c'est pas le cas et du coup ça passe pas de fou. Après, Sarah Chahi dans le rôle de Adriana, Tomb Raider, ça va, ça va, non, elle est bien. Encore, encore que son, son rôle est un peu bizarre parce qu'au début c'est l'aventurière, euh, bah, ouais. c'est ton Raider, c'est Lara Croft, ça. et puis après euh, on dirait presque, par moment c'est une demoiselle en détresse, presque, et par moment c'est une badass, et puis tu sais pas trop où elle se pose, c'est un peu... Euh... Et on peut citer euh, Bodhi Sabongi, qui joue donc le jeune garçon... Oui, alors c'est euh, euh, pareil, fin... très inégal, euh, ouais. c'est-à-dire que sur tout le début du film ça va, et sur la fin... Alors, je parlais des problèmes de synchro labial. Le plus gros problème vient de lui. Il y a un moment, il est face à une foule. Il, harangle, il est censé haranguer la foule. Et visuellement, tu vois qu'il y met du, du sien, tu vois. Mais en audio, tu as l'impression qu'ils qu ont dû lui dire au moment de faire les redoublages, parce que oui... Calme-toi. <rire> S'il y en a qui ne savaient pas, oui, les films américains sont redoublés par-dessus, de toute façon. Ça peut se voir des fois. Hein. Si vous faites vraiment attention, ouais, vous ouais. verrez qu'il n'y a là, pas le même ton ou la même acoustique. Et en fait, au redoublage... Ils ont dû lui dire, wow, tu, tu surjoues à mort, euh, calme-toi, sauf que du coup, ben, il a fait le truc inverse, et du coup, oui, allez-y, il faut se rebeller, et là, pardon, qu'est-ce que c'est que ce truc Et t'as un gros décalage entre l'image et le son, du coup, parce que tu, tu le jeu d'acteur est pas le même, donc c'est, enfin, sur ce passage-là, j'ai fait, what the <rire> Enfin, bref, tu, tu, tu... c'est vraiment, euh, là-dessus, hein, un peu loupé. Il y a eu ce problème avec l'autre jeune acteur aussi qui parle une langue euh, oui. euh, différente. On, on, bon, c'est au ralenti, donc ça peut encore passer. Mais tu. Le problème c'est qu'à la rigueur, quitte à mettre du ralenti, tu fais en sorte d'avoir la traduction sans qu'on entende ou je sais pas, mais.. Mm. On le voit parler, on entend la langue et les mouvements de lèvres ne correspondent pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar Moi, Je suis persuadé que le jeune garçon sur le plateau n'arrivait pas à parler la fameuse langue qu'ils ont évoquée et que du coup, ils ont dû le redoubler en post-prod et qu'il y a eu un petit souci au moment du redoublage. Ouais, et qu'il voilà, a réussi mais à être synchrone. C'est mais... dommage. C'est vrai que sur un tel blockbuster, voir des petits détails comme ça un peu loupés, tu te dis ah, c'est quand même bête. C'est quand même vraiment bah, bête de C'est bête détails parce qu'en c'est vraiment très visible. Encore, mmh. si, en, encore les. Parce que des problèmes de synchrolabia, il y en a dans tous les films quasiment. Il y a des changements de plan où tu vois un mec qui parle alors qu'en fait il parle pas dans le, dans le film. Ou des moments où tu vois un mec qui, qui dit un truc et puis le tout début de sa réplique n'est pas le même sur les lèvres. Ça, se, ça arrive dans tout. Le... Mais là, c'est vraiment hyper visible et comme un nez au milieu de la figure et tu, tu peux pas passer à côté. Mmh. Et ça te sort complètement du film. Un peu comme les doubles en CGI d'ailleurs. C'est des trucs qui te sortent complètement du film et où tu es là, bah tu n'es plus dans l'histoire, tu es dans le... Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois mmh. On arrive à la fin de cette vidéo mon ouais. cher Renan. Qu'est-ce que tu retiens entre grosses guillemets de Black Adam euh, bah je retiens un, je veux dire, un divertissement sympa, <rire> entre guillemets, mais euh... ouais je, je... je le verrai qu'une fois. Et euh... après bon bah c'est le DCU, moi je t'avoue que le DCU, j'ai. depuis un moment j'ai lâché parce que ça mmh. devient un bordel pas possible. Ah, bah ouais. Euh, et puis bon bah DC c'est comme tout le monde, il hein, y a des gens qui sont plus Marvel que DC, des gens qui sont plus DC que Marvel et malheureusement bah, moi j'ai choisi mon camp depuis un moment que Donc, Je peux euh, comprendre, euh, t'inquiète pas Même s'il si y a des défauts chez Marvel, hein, le jeu de Thor 4 pour moi c'était une purge absolue Enfin, pas pour tout le monde hein, mais moi j'ai vraiment détesté ce, ce film euh, C'est rare d'ailleurs chez Marvel que je déteste un film je voilà. J'avais besoin de sortir ma pique. <rire> oh bah bon, écoute, vas-y. Mais ouais, sur, ça me sur, pas. Black Adam, euh, sur Black Adam, sur Black Adam, je pense qu'on peut passer un bon moment. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui. Parce que j'ai regardé un petit peu les, les retours. Oui, et des gens. Ça m'étonne pas qu'il y ait hein. des gens qui aient vraiment apprécié. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, oui, c'est un. Ça restera dans les.. Peut-être parmi les. Un peu comme nous, on a certains, certains films des années 90 qui nous restent un petit peu. Euh... Peut-être, ouais un petit peu en tête mais qui effectivement quand tu les regardes tu fais oui bon euh, c'est pas genre euh, je sais pas des, des comédies à la con comme Beethoven par exemple tu mmh. cinématographiquement ça vaut que dalle mais on s'en rappelle avec tendresse oui, parce ça. que voilà et je pense que ça va être pareil pour Black Adam les, la génération d'aujourd'hui va peut-être s'en souvenir comme un film un peu Madeleine ouais, peut mais sans plus quoi c'est ce genre de film un peu un peu bébête en fait c est, c est et qui après nous c'est vrai qu'on est peut-être pas on est peut-être plus, euh, on réfléchit plus au scénario et tout ça je sais pas, pas honnêtement moi ce que j'en retiens c'est euh, déjà c'est une trop longue introduction pour juste, pour juste uniquement placer un perso ouais. et une euh, ligue des justiciers bis parce que c'est comme je l'évoquais l'un des plus mauvais scénars que j'ai l'occasion de voir pour un blockbuster depuis très longtemps vraiment c'est très mauvais et en parallèle on a un auteur qui à la réalisation cherche quand même à amener quelque chose de divertissant donc comme tu l'as dit c'est divertissant mais moi je peux vraiment pas passer l'éponge sur le fait que c'est vraiment un film d'un vide scénaristique ah oui. et créatif abyssal qui vraiment plombe l'ensemble et donne la sensation si ce n'est de voir un truc un peu inutile à la fin que ça tient pas à la promesse de base qui est quand même d'offrir un vrai, un vrai personnage et oui. c'est ça moi que je retiens c'est que oui, c'est oui, pas le ça. personnage qu'on aurait pu attendre après si vous aimez les divertissements un peu bébêtes que Dwayne Johnson a pu proposer dernièrement, genre Red Notice ou des trucs comme ça, vous allez aimer Black Adam de Romeo Coetsera. Mais n'attendez pas un, un, un gros film de super-héros. En fait, on est sur cette branche qui n'arrive pas à être maîtrisée chez DC, où ils veulent être fun sans maîtriser le fun et où du coup on se retrouve avec un truc complètement débile, en fait Shazam était vraiment une anomalie, je me rappelle dans cette partie justement du DCU, où ils ont envie d'amener du fun parce que Shazam était vraiment fun pour le coup oui oui, non mais en fait ah, hein, le problème du DCU c'est qu'il a le cul entre deux chaises ah, il, bah, voudrait faire, il voudrait faire quelque chose de sérieux pour, pour faire l'anti-Marvel en gros. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, le trop sérieux ne marche pas, donc ils veulent essayer de faire du fun, sauf qu'ils veulent rester dans leur. Et en fait, ils ont tout le temps le. le... Et il n'y a jamais un film qui va être le, tout à fait. Ah non. Et Shazam, finalement, c'est le seul moment où ils ont réussi à faire un truc très Marvelien pour le coup, où il y a beaucoup d'humour, etc. Et finalement, bah. Parce bah, qu'ils en ont fait un vrai buddy movie. Vas-y à fond, ouais. ou vas-y pas du tout mano of Steel fonctionne parce qu'il qu va à fond dans, son, dans sa proposition. Et la Snyder là, Cut a... de la Justice League fonctionne aussi parce qu'elle va à Exactement. fond dans ce là Et là, on, est, on, est, on a le cul entre deux chaises. Ah, bah, complètement. On veut faire un truc fun, mais sans être trop fun, donc ça ne marche pas. Bien voilà. résumé. Un film qui a le cul entre deux chaises. <rire> il est là, le film. Il est juste ici. Regardez, il est là. Il est assis le sur le... entre deux chaises. <rire> merci mon cher Renan d'avoir participé à cette vidéo. Bah, merci à toi. Je crois <rire> qu'il y a un Disney en fin d'année donc on se retrouvera euh, oui on sait pas quand de sort, sort sur, sur Disney, Disney+. Plus, voilà merci Disney voilà euh, et puis d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus on en parle de la forme de l'avion on peut parler de la forme de l'avion, on peut parler du fait qu'il y a Henri Cavill à la fin qui débarque de nulle part parce que le chèque c'est sympathique, donc prends non mon chèque la, la, et je Superman. Moi il y a un moment au début de la forme de l'avion, j'avais pas tilté, puis plus je le voyais dans le film, je me suis dit mais c'est une bite. C'est une bite. Il y a deux coups <rire> et il y a mais la Tu en train de me dire, c'est moi il qui ai Il y a même le cockpit c'est un gland. <rire> c'est exactement ça. C'est une bite l'avion ou quoi